C'est une opportunité fantastique pour que Paris devienne aimant de start-up. Allez, soyons ambitieux, dans les 3 à 5 ans qui viennent, on se dise que ça fait sens de venir innover et créer dans Paris. Nous, on est là à Doty, c'est de participer à cette table ronde, à ce forum, parce qu'il nous semble que l'initiative de la mairie de Paris est intéressante remettre l'industrie au cœur des villes et permettre de créer les écosystèmes pour favoriser l'innovation et la création d'entreprises, ça fait sens et ça fait écho à notre positionnement, à notre métier puis à notre intervention citoyenne. Et le deuxième, c'est effectivement de remettre un titre, le prix de l'entreprise la plus numérique sur la région parisienne. Les nominés sont Mesotik, Terra Mobilita, Eurosmart et Redburn. Et le lauréat est Redburn. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, du big data, mais également des objets connectés, on, on cherche toujours à aller un peu plus loin et à savoir comment on va mettre à profit ces, ces outils-là pour mieux avancer. On espère vraiment révolutionner le monde de la construction et le monde des carrières. On a créé un cloud collaboratif, accessible du coup, en ligne, qui permet de récupérer les données euh, traitées par nos drones. Donc Nos drones survolent euh, le chantier de construction. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir innover et de pouvoir trouver euh, des nouveaux chemins qui ne peuvent venir que d'entreprises novatrices qui se dans les startups. Donc on a constitué, nous, au niveau de talent, tout un écosystème au service des grandes entreprises. Donc c'est le mix des deux qui est intéressant. Il est clair que nous sommes en plein dans la transformation numérique de, de notre offre. Face à la multiplicité des possibilités technologiques et des choix et le caractère stratégique de l'évolution du business model, on sent bien que nos plus grands clients sont parfois un peu démunis pour savoir quelles sont les priorités dans leurs investissements industriels. Il y a certainement place pour des sociétés de conseil pour effectivement les aider dans cette transformation numérique. Et quand on parle de transformation, bien entendu, il faut avoir un acteur en référence. Pour nous, Talent incarne justement cette expertise-là, puisque Talent porte le sujet de la transformation digitale dans des territoires auprès des collectivités locales, mais aussi auprès des industriels, parce que la transformation du territoire du Grand Paris sera un succès si nous-mêmes, l'ensemble des organisations et des entreprises, sommes capables de nous transformer. Et ça, c'est important. Ça veut dire devenir grand pour pouvoir adresser ou accéder à des marchés de plus en plus importants et rayonner à l'échelle nationale et à l'échelle internationale.